C'est pas mal ça MacGyver MacGyver mecha Avec plein de rip-hop Syndra démon, j'aime beaucoup hein. En plus il n'y a pas Murloc C'est un peu forcé mais j'adore la compo Allez let's go Non moi j'avoue que si je dois faire les états unis Ce sera déjà Vegas Mais C'est pas si mal ces deux cartes la question c'est, est-ce qu'on gèle les deux Je crois oh, ouais. Et donc, euh, Sinra démon, c'est quoi En fait, tu joues Gangropter et tu gèles. Donc les cartes que tu manges avec ton Gangropter, elles ont plus de plus 1, c'est hyper intéressant. Mais ouais, je pense que je ferai Vegas. Mais genre deux jours, même pas. Enfin, ouais, deux jours, deux nuits. Enfin, c'est la nuit, mais... Je ferai deux nuits là-bas, mais je pense que ça me saoulerait. Pourtant, je suis vraiment un amoureux du poker, hein, mais... Je pense qu'à un moment ça me saoulerait. Et après, euh, plus les terrains, genre les, les, en, les endroits un peu désertiques et tout, moi j'aime bien ça. Genre me faire une grande balade euh, dans un canyon ou un truc comme ça, ça peut être cool. Enfin bref. En vrai, c'est pas la destination... Euh, euh, euh, genre, je pense que c'est même pas dans mon top 10... Destination, enfin, en, dans mes priorités de destination, quoi. Mais si jamais je ferais Vegas, pense, en premier, et après un truc un peu plus euh... marche à pied, quoi. Où je rencontrerai euh... où genre je me baladerais avec mon coyote, je prendrai un coyote domestique, de... <rire> un coyote, euh... un coyote, quoi, avec une laisse, évidemment je me baladerai comme ça avec mon coyote. Je pense que vous avez une de non, mieux, mieux, mieux. Non, j'ai mieux. Parce que... Non, non, j'ai mieux. Non, non. Euh... Ce sera un coyote qui m'aura repéré et qui se sera lié d'affection avec moi. En Irlande, j'avais fait ça hein, quand je suis allé visiter le... le... On appelle ça Le Connemara, là il y a un chien, j'étais avec un pote, il y a un chien, il nous a vus, et il est resté avec nous toute l'après-midi. Mais genre, il nous accompagnait, limite c'était notre guide. <rire> non, c'est vrai, il était devant nous parfois, il nous regardait, et hey, comment, on, come on, les petits loulous là Et, il nous... et on l'a suivi, et on s'est paumé hein, d'ailleurs, hein. on... enfin bref, longue histoire. Euh... non non mais là c'était pas un coyote, c'était un non non c'était un chien genre un un labrador ou vraiment un gros chien quoi les les bergers machin les chiens bergers là, chiens de berger. Pas le bâton de berger hein. et et bref, non là ce sera un coyote euh, voilà qui qui restera à côté de moi. Bref, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Jouer trois mécas ou Uran. Recruter neuf serviteurs. Pas mal ça. Hein. On est pas mal en termes de tempo. Et on va... ça, ça va nous permettre de pas mal rush. Et en plus, c'est un double bulu pour aller chercher le... le gangropter. Aux USA, tu te balades pas à pied dans les rues. T'es pris pour un vagabond louche si tu marches dans une rue. Ah ouais Ouais. Après, moi, j'aime pas visiter... Euh... J'aime pas visiter tout seul ou faire des vacances tout seul. Pourtant, je suis très... Enfin, ça, ça peut être un peu paradoxal, mais... Je suis très solitaire... Assez indépendant, enfin, ultra dépendant et ultra solitaire. Mais j'avoue qu'en vacances, je me, fais, je me fais chier tout seul quoi. Alors que tout seul chez moi, je me fais jamais chier. Mais en vacances. Je trouve que les vacances c'est pour être avec des gens que t'aimes bien, quoi. Je pourrais pas partir avec un sac à dos euh, deux semaines, trois semaines quelque part, quoi. Moi j'ai des potes, qui font ça. Franchement je me dis mais. Après ils jouent, hein, ils jouent à LOL hein. Mais... Tu dis t'as visité quoi euh, rien, rien, la faille de l'invocateur. Ah c'était bien tes vacances. Euh. Le chanteur des Stranglers raconte qu'il s'est fait embarquer par les flics en se promenant à Los Angeles. Ah ok. C'est bizarre quand même comme histoire même. Ouais, le désert de la mort, ouais, j'aimerais bien le faire. Là, on va juste up. Ça. Et pouvoir sur le petit loulou. La Californie, c'est beaucoup trop cher. Ça fait criser quand tu vois les notes au resto. Ouais bah après c'est un... Ouais ouais c'est vrai que c'est cher. J'ai un youtubeur que je regardais, je regarde plus trop maintenant, qui habite à Miami. Et euh, il disait que genre il vivait avec sa femme à Miami. Il dit franchement à Miami si tu gagnes moins de 10 000 dollars par mois à deux, t'es pas fou hein, t'es pas bien. Comme en Suisse quoi en fait. Je pense qu'en Suisse euh, tu vis correctement à 10 000 francs quoi. 10 000 francs par mois à deux j'imagine. Entre 8 et 10.000 francs Ouais on va, on va essayer d'aller dans la 4 Notre board est vraiment pas mal Le problème c'est qu'en faisant ça on, on accélère pas trop la quête Parce qu'il faut recruter des serviteurs mais Brut ou net Non brut, brut À deux pour vivre, normalement, il faut 12 000 francs. Plus. Ouais, mais après, c'est comme en France. Tu vois, ça dépend où tu vis. En France, on dit euh, maintenant, à moins de 2 000 balles, tu peux plus vivre. Mais je suis désolé. Moi, je connais bien à Lyon, hein, je connais bien Valence et Paris. Euh, à, 2000, à moins de 2 000 balles par mois, tu vis bien à Valence. Hein. Franchement, hein, sans blaguer. Hein, les loyers, c'est 500, 500, 600 balles. des bons trucs. Hein. Pour 600 balles, tu as des beaux apparts. À Lyon, euh, 2000 tu peux pas vivre, je pense. À moins de 2000, c'est chaud. Et à Paris, t'es SDF. Mais... Donc, euh, je pense que ça dépend des villes. Hein. Et c'est pareil en Suisse, j'imagine. Hein. Oh, nice. Je pense que si tu si t'habites à Genève, euh, à moins de 10 000 à 2, c'est chaud. Après, si t'es, euh, je sais pas, dans le Valais ou dans des trucs comme ça. <rire> J'aime bien ce nom, le Valais. T'habites où J'habite dans le Valais. <rire> euh... En fait, c'est dur de vendre des cartes parce qu'elles sont super fortes. Alors, on pourrait vendre deux. Pour acheter, mais ça n'a pas de sens. Envaler, c'est envaler, on dit, ok. Envaler. <rire> Les valaisans. Je pense qu'on va rester 4 J'étais en train de me dire Est-ce qu'il faut pas up C'est dur là Je pense que je fais un play tempo Avec ça et ça Je l'ai lui Enfin ça Et ça on achète ça et on, euh, on achète ça et on le garde en main On gèle lui On fait ça Ça Ça Là c'est tempo, on n'est pas trop mal en tempo et prochain tour on fait 7 plus 3. Ah, c'est pas mal, c'est propre en vrai ce qu'on est en train de réaliser. De toute façon l'idée c'est de trouver Gangropter donc on s'est mis... Là bon j'ai vraiment joué par automatisme hein. mais le, le perso je le mettrais assez bien et la stratégie du moins cette stratégie là. Valaisant ça ressemble beaucoup à Malaisan quand même. <rire> Un peu... À Détroit, tu peux acheter une maison pour 1 euro. Non, c'est faux. 1 dollar. À ah, Saint-Etienne aussi. Hein. <rire> je me souviens quand il y avait... Euh, quand Keune, il cherchait un appart sur Lyon. Lui, c'est un Stéphanois de cœur. Mais bon, il aime Lyon parce que c'est incroyable comme ville. Et je me souviens, il m'avait montré les recherches qu'il faisait donc à Lyon. Et en même temps les recherches pour le même prix mais juste comme ça par curiosité qu'ils faisait pour saint étienne mon dieu pour le même prix mais t'as détruit c'était ubuesque franchement genre je sais pas euh, ils cherchaient genre euh, ils étaient à deux avec son coloc je crois qu'ils cherchaient genre euh, 800 balles ou de loyer un truc comme ça ou 1000 balles et franchement t'avais mais des avais des châteaux <rire> sans blaguer à Lyon t'avais genre 40 mètres carrés à saint étienne t'avais un château c'est la mairie tu louais la mairie si tu voulais Mais faut pas faire ça en général, ça te fait trop du mal. Quand tu es dans une grande ville et que tu essayes, tu compares avec les entre guillemets, des petites villes, ça te bute. Hein. Bon, let's go, il le faut notre petit loulou. plus, en fait, ça a bien tempo ça, hein. on a vraiment chopé des bonnes cartes. Ah zut, bah, fort mobile c'est pas mal en vrai, en plus on a pris le taunt Ce sera quand même fort mobile hein. En plus ça marche bien avec le marteau doré En fait j'étais en train de me dire est-ce qu'il y a moyen d'arriver à acheter deux cartes C'est super dur, je crois que c'est pas possible. Imaginez où on vend ça, on vend ça. On achète ça. Et on vend ça. Je pense que c'est ok. Hein. C'est un peu vénère mais. C'est grave vénère. Et je pense que c'est ok. Ce n'est pas le plus fort. Mais il donnera tout. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Ah, c'est un, un peu grave vénère mais... mais en fait on dort le petit loup Pourquoi ouais, bon vendre la 3-2 L'idée c'est d'arriver à avoir le fort Doré à chaque tour Et dommage pour le pouvoir mais il nous a bien aidé On va essayer de partir sur une compo comme ça Bon, on va pas tourner de dégâts, ça nous va. Va falloir, to... va falloir essayer d'avoir un maximum de boubous et les taunter. Aïe. Aïe, quand même. Hein. Oh, waouh. Ta chatte, là. Il y avait quoi, notre, notre adversaire il avait, des... oh, il avait une 3 de taunt. Il avait. Euh... Putain, mais il avait des trucs de fou. Sérieux. Je voulais pas faire. Le problème c'est que ça on va le virer Est-ce que ça a du sens de dorer quelque chose d'autre Non c'est quand même ça hein. C'est ça le play hein. Ça à la fin. Ok ok. Euh, on va peut-être jouer les gemmes quand même. Pour lui. Ah j'aime bien le... ce que je vais faire. Faut juste tenir et franchement, on peut vraiment gagner ce lobby. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Profitez-en. Voilà, euh, j'ai beaucoup d'automatisme avec ce perso, donc.. Euh... Euh... N'hésitez pas. Coucou Mag. Coucou tout le monde. Je ne peux pas rester mais je tenais à vous souhaiter à tous une bonne fin d'année. Amusez-vous bien demain soir. Eh ben, merci à toi. Bonne euh, bonne fête de fin d'année à toi aussi. Et à Sunazap comme on dit dans le milieu. Oh c'est cool ça passe. Franchement, si on a Grèce au bot, ce serait parfait. Grèce au bot plus le machin. Oh La stat qu'on va monter. En plus, il y a une combo qui est chiante à battre. Hein. Il faut trouver les taunts. Ah, c'est taunt. Hein. En soi, euh, même si c'est que un tour. Euh... Après, il y a ça qui est rigolo, mais pas c'est fort, je pense. Oh, waouh. On le vire, hein. Euh, Nadine, elle est gosse. Ah, Peut-être. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. 1, 2, 3, 4 Ça fait chier lui hein. Mais bon après on... Autant le garder un peu hein. Ah c'est gourmand hein, Ce que je vous propose hein. Comment on fait Pour voir le programme De la chaîne Pour voir quand tu fais du snap Ou du Hearthstone construit. Je joue pas à BG euh, Point d'exclamation Planning euh, Point d'exclamation Planning euh, Demain je ne stream pas C'est samedi Dimanche euh... Alors dimanche Normalement je ne stream pas Mais là c'est mon anniversaire Je ferai un tout petit live Et puis en plus C'est le début de la saison Hearthstone donc euh, j'aurais envie de tryhard un peu. Donc il est possible que dimanche, je fasse un mini live. Et, euh, mais sinon, euh, la semaine prochaine, y il y aura beaucoup d'hearthstone. Vu qu'il y aura, bah c'est pareil, c'est le retour de la saison. Donc ça va être chouette. Et en gros, il y aura sûrement pas beaucoup de BG avant le patch. Donc le patch, ce sera un mardi, début janvier. Mardi 3 ou mardi 10, je suppose. Ouais, je suis né, le 0, -1 -0 -1. Euh, donc euh, voilà Dès qu'il y aura du BG avec la nouvelle, le nouveau patch Plus reset de cote Là je pense que ce sera que des streams BG En tout cas pendant au moins une semaine Peut-être deux Et euh, voilà Il y aura toujours du Marvel Snap en vidéo En live il y aura du Marvel Snap Si et seulement Si il y a des tournois Enfin si jamais il y a des, des events euh, De ladder ou des events de tournois Des choses comme ça On fera un petit peu de snap mais euh, voilà. Mais L'idée, c'est de mettre le cap plus sur le tryhard. Et euh, là, en janvier, en tout cas, c'est sûr qu'il y aura du tryhard en, sur Orson et sur BG. C'est ouf, mais je vais le virer, lui. Pas que. Quoique. Pas Quoique. Je, crois. Non, je vais pas le virer en vrai C'est un peu greedy Quoique Enfin je suis un ouf hein. Faites pas ça chez vous hein. Je suis un fifou hein. Je vais chercher le le bah de, un, un autre comme ça et, euh, et euh, sinon euh, le reste au bot elle fait quoi celle là elle donne plus 8 plus 8 en doré euh, à 4 serviteurs alliés avec provocation donc je donne plus 8 plus 8 à chacune de mes cartes là et, euh, et c'est vraiment fort quoi parce qu'en plus d'avoir de la résilience j'ai beaucoup de puissance Jouer quoi pour le ladder standard euh, Illidan je pense Ça a l'air d'être le meilleur deck du jeu <rire> Moi j'aime bien jouer les meilleurs decks Il enfin, a pas un deck qui me dérange quoi À part les agros Genre si le meilleur deck c'est un agro Ça va me déranger parce que j'aime pas trop agro Mais je peux facilement m'adapter Donc j'imagine Illidan Mais c'est peut-être un deck qui pourrait prendre des nerfs Ah c'est chiant là d'avoir pété mon truc Ouais au bot peut être super sympa Nice bon Il jouait quoi notre adversaire certains trucs. Oh. Ben, je dis oh, mais non, ça change rien. Après, ça c'est sympa, ça donne des gemmes, mais je pense qu'on en moque. Est-ce qu'on va un ennuyo sur un truc Non. Là, qu'est-ce qu'on aimerait avoir Un autre comme ça, bot, on a dit. Non. Menace, ça boost 1, 2, 3. Je pense, enfin euh, Massacreuse, pardon, mais je pense c'est un peu tard. Le considérer. Alors, le gars, c'est un peu pareil, ça booste tout. mais je pense que là, on n'est pas loin de, de finir la game, donc autant choper des, des choses extrêmement puissantes. Ça, par exemple, c'est extrêmement puissant. Ça, ça me va. Ça, ça me va. Ouais. J'aime pas les agros, toi, le spécialiste des decks toilettes. Bah, en vrai, j'aime pas ça. Et en plus, je joue pas à Hearthstone sur téléphone. Je joue sur tablette. Donc, euh, c'est vrai que je présente les decks toilettes, mais en vrai, je joue jamais. Je joue jamais les decks toilettes. Je déteste ça. Mais après, voilà, je... je fais aussi des vidéos. Je fais pas des vidéos que des decks que j'aime. C'est les decks que j'aime moins. Mais franchement, les decks toilettes, c'est les decks que j'aime le moins. Nice Mounted Ah, j'allais dire Mounted serait bien. Mounted serait bien, ouais. Pas sûr que Zap ait du sens. J'ai l'impression que Zap sert à rien. On va virer Zap. Ça, je le garde en main. Pourquoi autant le jouer Trop tard pour Gresso. Ça c'est vraiment juste pour redonner boubou à mes carreaux, hein, franchement. Dans ce cas-là, autant le mettre là. Non, peut-être là, ici, dans ce spot là. Euh, ben, comme ça alors. Est-ce qu'on mettrait pas lui devant Ça. De toute façon nos adversaires ils sont bas en PV, donc on s'en fout, si ça ça meurt, on, si on gagne, on gagnera quand même. Ouais, c'est trop tard pour Gresso bot là. Euh, en vrai ma compo est faite. Hein. Je pense que je peux presque à la fin enlever euh, mes carreaux. Enfin celui-là. Si jamais je trouve une mounted c'est tout. Après il y a Leroy aussi qui peut être intéressant. Mais ouais la meta Hearthstone tout le monde dit qu'elle est horrible. Moi j'avoue que tous les matins je me fais 1h30, 2h d'Hearthstone pour les vidéos. Je trouve pas que la méta soit c'est horrible, mais c'est vrai qu'ilidan c'est un petit peu au-dessus. Et puis, en fait, c'est juste qu'on est repassé à une méta sans rénatal, Donc, on, redé on redécouvre un jeu où on joue à 30 PV. Et 30 PV, euh, les gens... Bah, en fait, c'est les games sont rapides, quoi, à 30 PV. Ça doit faire euh, 6 mois qu'on joue à 40 PV. Forcément, c'est un autre jeu. Hein. Ah, dommage, hein. on avait... il y avait un spot. Hein. Ah, lui, il est chiant à battre. Il y avait un spot. Il manque un peu de stats. Hein. Oh là là, on prend la canne à sucre. Mais en vrai, on peut pas mieux faire. Hein. Franchement, notre board, il est monstrueux. Hein. On a double mounted, on a des repop dans tous les sens. Ouais, franchement, on peut pas faire mieux. S'il nous bat, c'est juste qu'il a trop de stats et puis euh, tant pis pour nous. Ce qui est possible en vrai, parce que Dragon, ça a ouais, les boubou aussi, comme nous. Ouais, le tour est beau. Hein. Le tour est vraiment chouette. Hein. Et lui il fait trop peur hein, avec ses dragons, marteau doré, ça veut dire qu'il a Kalégos doré plus calégos normal ou calégos doré plus double calégos. Non il a deux calégos doré plus un calégos normal. C'est possible franchement. Ah non c'est avec Star, c'est okay. assez gros aussi. Hein. Allez 50-50 hein. En tout cas on survit. tout bon. pas mal taper ça pas mal ça tape là man non oh, fais pas d'effort là là voilà là voilà là magnifique on perd quand même sérieux <rire> bah en euh, vrai peut-être le mecaro faut le mettre un peu avant bon on va faire top 2 pas mal parce que là on va jouer contre notre ami. Je ne fuis pas votre ami Qu'est-ce qu'on cherche Leroy à la place de lui pour le dernier combat. C'est ça hein Voilà. Okay. Peut-être que lui, il faut le mettre un poil avant. Parce qu'en vrai, il peut attaquer et pas mourir. Je sais pas, c'est pas évident. Ah cette game. C'est une belle game. Hein. Une belle game de jeu vidéo. Hein. Le marteau. Vous imaginez si on a vu Gangropter Franchement, ça aurait été stupide. Hein. Ça aurait été plus gros que ça. Hein. Parce qu'avec le pouvoir, on aurait gang group terre dorée avec le marteau. Donc chaque créature qu'on mange, on double la stat. Donc avec les plus de plus 1, il suffisait d'avoir en plus le petit T3, là, le, la Légion Overseer. En termes de stats, franchement, on aurait pu monter à 60 ou 70 par tour. Là, en gros, on a 4 créa, donc ça fait 4 fois 8, euh, 32 quoi. Ça fait que plus 30. Alors c'est déjà pas mal, en plus c'est sur des boubous, mais finalement, ça fait que plus 32, plus 32 par tour. Alors c'est énorme, mais... Il y a quand même des combinaisons dans le jeu qui sont plus grosses que ça. Bah, direct lui avec son Tarek Goza, Primo Drek Tarek Goza, je pense qu'il est à plus que plus 32, plus 32 par tour déjà. Bah, ils ont vraiment des beaux boards, hein, mes adversaires. C'est vraiment une jolie game. Hein. Lui c'est pareil en termes de stats par tour, il doit monter les plus 32, plus 32. Hein. Donc en fait, on a peut-être le board le moins fort en termes de scaling. Bon, je la prends, ce, je la prends cette deuxième place. Oh non, c'est pas une deuxième place. Allez-y, engagez une de ces recrues. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ma foi, ma foi, ma foi, ma foi. Le problème, c'est que lui, il a un, un Leroy, quoi. Déjà, le Leroy, il pouf, il bute, une... il bute un truc. Je vais mettre sa first. Comme ça, je vais lui choper directement son, son Théotard. Ouais, j'aime bien ça, je pense. On arrivera à faire top 2. En vrai, on peut même faire top 1 parce que l'autre, on jouait 50-50. Bon, contre lui, tout à l'heure, on était derrière, hein, pour le coup. Contre euh, Mayev, on était derrière. Je sais plus à combien. Et contre Maiev, on était derrière. Hein. Il y avait... Après, on, est, on était... Ouais. On n'était pas si loin. Si ça, ça chope Boubou, c'est bon, je pense. Parce que franchement, il a des cartes qui... Ton... Ouais Si ça, ça chope Boubou Je pense que c'est ok Ouais Ah zut ça bon ça c'est pas mal On récupère Et eh, en vrai on a 25% hein. Ah dommage Ça aurait été trop beau à droite Ah ça aussi c'est mal Ça c'est mal Ça c'est pas mal Ah gg ah, dommage, hein. c'était une belle compo. Hein. Mais là, on est vraiment. Bon, après, on est tour 16, on est vachement avancé. J'aurais pu geler la mounted, oui. Pour euh, dorer. En fait, il fallait d'abord que je dors une de mes mounted. Je vire. J'aurais pu faire ça. Je dors ma mounted. J'achète la mounted. Et comme ça, j'ai une mantide dorée, deux mounted normales. Et ouais, c'était sûrement le play, je l'ai pas vu. Dommage. Mais c'était une belle partie, hein.